Donc là, c'est la chasse au trésor, on cherche Luc Langevin. Donc on cherche encore euh, Luc. Voilà. C'est très grand, c'est très grand. Yes, ah, je crois qu'il y a Luc Langevin ici. Euh, bien, mon nom est Luc Langevin. Je suis euh, un illusionniste canadien. Euh, j'ai 33 ans et puis euh, j'ai un spectacle qui a tourné au Canada depuis 2013. On a décidé, mon équipe et moi, de l'exporter en France en, au début de l'année 2016. Donc, euh, c'est un spectacle de, de… on aime dire que c'est de la magie moderne, donc on essaie de, de créer euh, de, de, de nouvelles illusions. Parfois, on utilise des principes qui existent déjà, mais on les présente d'une façon euh, originale, du moins c'est ce qu'on essaie. Et je me suis surtout fait connaître euh, à la télé au Canada, via des, des émissions de magie de rue, de, de, de street magic. Euh, on a fait des primes aussi pour la télé où j'ai fait de la magie à des, à des personnalités connues au Canada. Puis on commence à faire un peu la même chose en France. Donc euh, voilà, c'est ce qui me décrirait. Je dirais aussi que j'ai un background en, en sciences. J'ai fait des études en sciences et ça inspire énormément la magie que je présente. Donc voilà, je crois que c'est ce qui me décrirait. Je pense que oui. oui. Euh, en fait, le désir de connaître les secrets, de connaître les trucs, c'est ce qui m'a attiré en premier vers la magie. J'avais cette, cette curiosité de, de vouloir savoir comment les choses fonctionnaient. Je crois qu'on vous êtes tous magiciens, donc vous avez peut-être tous eu cette curiosité de, de savoir comment un, un autre magicien faisait telle ou telle chose. Donc au début, c'est vraiment ce qui m'a attiré. Puis, Mais au fur et à mesure que j'ai progressé dans, dans l'art de l'illusion, en fait, j'ai vu en la magie un moyen aussi de d'apporter quelque chose aux gens, de, de capter leur attention, euh, de leur faire vivre des émotions. Et je crois que c'est ça qui m'a qui m'a gardé dans le milieu de la magie. Puisque la, la connaissance du secret, c'est ce qui nous attire peut-être au début, mais ensuite, ça, je pense, que ça prend autre chose pour pour euh, entretenir notre intérêt pour la magie. Un peu des deux, je dirais. Euh, c'est certain que le, le but ultime de, de ce que j'essaie je, toujours de faire rêver les gens, en fait, c'est ce que c'est ce que nous faisons tous, je crois, comme magicien, tenter de leur montrer un coup d'œil sur un monde imaginaire, sur des sur des choses qui, qui ne sont pas possibles mais qui soudainement vont deviennent réalité. Donc, c'est un peu un laboratoire de rêve, mais c'est aussi un rêve de laboratoire puisque, euh, évidemment, le décor ce n'est pas vraiment un laboratoire, tout ça c'est un… C est, c est, c est, bon, c'est pas en carton et tout, mais c'est quand même… Euh, on, est, on est loin d'un… Loin, ce n'est pas vraiment des expériences qu'on fait, mais c'est l'illusion qu'on donne. Donc, en même temps, c'est un rêve de quelque chose, mais ça sert à faire rêver. Donc, euh, c je ne sais pas si ma, ma, ma réponse est claire, mais bref, c'est celle que je vous donne. <rire> J'aime que, que ma magie ait une certaine crédibilité. En fait, je, je veux croire. En fait, je veux essayer de faire vivre l'émerveillement de la magie, celle qu'on vit surtout lorsqu'on est enfant. J'essaie de la faire vivre à... Une personne adulte, finalement. Puisque lorsqu'on est enfant, par exemple, et qu'on voit le Père Noël pour la première fois, quand on est très jeune, on croit que c'est vraiment le Père Noël. On, on y croit à la magie. Un jour, on découvre que ce n'est pas le cas. Mais ce, ce sentiment de voir un être surnaturel, on, on ne le ressent plus, plus on vieillit. Et donc, ce que j'essaie de faire avec la science, finalement, je trouve que la science est un peu la magie des temps modernes. De nos jours, on a des, des, des téléphones intelligents, des choses qui... Vous auriez montré ces appareils aux gens il y a 20-25 ans, les gens auraient dit que c'était de la magie, que c'était impossible, qu'il y a quelque chose de surnaturel. Donc il y a quelque chose avec la science, je trouve, qui est très imaginaire, qui est très magique. Et donc, souvent, je, lorsque je présente mes illusions, je les présente dans un contexte scientifique pour que les gens ne, ne, ne sachent pas trop parfois est-ce que c'est un phénomène scientifique que je ne connais pas ou est-ce que c'est un truc de magie. J'essaie de, de naviguer un peu entre les deux pour Justement, pour rendre la chose un peu plus crédible, pour que les gens se demandent si ce qu'ils ont vu, si c'est vraiment possible ou si c'est juste une illusion. Et je crois que ça fait davantage rêver, du moins une personne adulte, une personne qui est très cartésienne, je pense qu'elle va, elle va davantage rêver si elle pense que ce qu'elle vient de voir est réellement explicable par la science, par exemple. Euh, oui, ça arrive <rire> étonnamment, puisque euh, au Canada, entre autres, j'ai fait pour la télé euh, plus de 450 euh, illusions différentes euh, et donc ça fait beaucoup, beaucoup de tours de magie à apprendre. Toutes ces illusions, je, je les ai faites sur, sur on les a tournées sur quatre ou cinq ans pour pour mes émissions de télé et donc quand quand on en fait autant ben j'apprends les tours, je le fais et après je le, le refais je ne le refais plus parce que tous ceux qui ont écouté l'émission l'ont vu donc tous les gens veulent voir de nouveaux tours et donc ça m'arrive de regarder une émission que j'ai fait il y a quelques années de voir un tour et je me souviens plus du tout comment ça fonctionne, donc j'ai aucune idée de comment j'ai fait ce, ce numéro. <rire> Parfois, ça m'impressionne et je suis, je suis fier de moi. Je me donne une tape dans le dos, <rire> donc ça arrive. <rire> oui, C'est certain que mes, mes parents n'étaient pas euh, pas tout à fait d'accord au début avec cette décision, et surtout euh, quand j'avais euh, quand j'étais adolescent, en fait, je, je tenais disais à mes parents que si un jour j'aurais la chance de, de, de ne faire que de la magie dans la vie c'est ce que je ferais c'est ce que je voulais faire et euh, mon père n'aimait pas tellement entendre ça il voulait que je devienne ingénieur faut dire que j'avais des je, je je performais bien à l'école j'avais des bonnes notes en sciences en mathématiques et donc mes parents me voyaient plus dans une profession d'ingénieur de scientifique de chercheur de professeur d'université le genre le genre de profession que les parents aiment voir leurs leur, leurs enfants euh, euh, aller mais euh, donc je continuais mes études en, en, en parallèle avec la magie, puis un jour, euh, justement, lorsque j'ai passé cette audition pour une émission de télé et que j'ai tourné la première série de « Comme par magie », je l'ai fait en continuant mes études en parallèle. Je, inconsciemment, c'était peut-être pour faire plaisir à mes parents, mais il y avait aussi quelque chose en moi qui me disait si jamais les, les choses ne décollent pas pour moi dans la magie, ben, au moins j'aurais quand même mes études, je pourrais quand même avoir une carrière dans, dans le monde de la science. Et, mais donc, à ce moment-là, la première saison avait déjà été diffusée à la télé. Les gens commençaient à me reconnaître sur la rue, un peu euh, au Québec, à Montréal. Donc, mes parents voyaient que les choses commençaient à bien aller pour moi euh, dans la magie. Donc, quand je leur ai annoncé que je, je comptais délaisser les études, euh, ben, la transition s'est bien faite. parce Puisqu'ils voyaient, en fait, mon père est comptable, il fait ma comptabilité. Ils voyaient bien que je faisais plus d'argent avec la magie de toute façon. Donc, euh, ça, ça, les a, euh, ça les a rassurés, je crois. Donc, la transition s'est quand même bien faite. Puis, il faut dire que j'ai... J'ai arrêté les études alors que j'étais rendu, j'étais arrivé au doctorat en fait, donc c'était des études universitaires. C'est pas comme si j'avais arrêté le lycée ou la fac. Là. Donc, euh, j'ignore si les noms vont vous dire quelque chose. En fait, en France, je, je connais beaucoup et je travaille avec Mathieu Biche, Je sais pas si vous le connaissez. Oui, on a tourné, on a tourné une série télé ensemble d'ailleurs au, au Canada avec avec Mathieu. Euh, je, je travaille aussi récemment avec Sébastien Clergue sur mon prochain spectacle. Euh, sinon, au, au Canada, j'ai beaucoup d'amis magiciens, je travaille avec un, un magicien qui s'appelle Stéphane Bourgoin, aussi un collègue de travail avec qui est impliqué sur tous mes projets, qui m'aide à concevoir les tours, à, les, à, à bien les présenter, à construire les accessoires aussi qu'on a besoin pour le faire. Euh, sinon, j'aime bien Victor Vincent aussi, le mentaliste, il va faire ma première partie au Casino de Paris aussi. Euh, donc c'est surtout sur ces noms-là avec qui je travaille, mais je connais aussi beaucoup de magiciens, Prochainement, je vais on tourne une émission pour TF1, euh, produite par Arthur, qui s'appelle Diversion, où je, où je suis avec cinq autres magiciens, dont Enzo, Kamel, il euh, y a une jeune fille qui s'appelle Caroline Marx, il euh, y a Fred Razon et il euh, y a Gus aussi. Donc, euh, c'est les magiciens avec qui je travaille en ce moment. En termes de, de, de magie en tant que telle, le moment où j'ai fait un tour, par exemple, et qui sont mémorables, L'année dernière, je suis allé sur le, le plateau de « Vivement dimanche euh, » et j'ai fait un numéro qu'on appelle « Le rajeunissement » où je donne l'impression de, de rajeunir euh, à l'âge de 13, 14 ou 15 ans. On a fait ce numéro euh, devant Andrew Kerr et son invité euh, et c'est un moment qui était, qui était très stressant pour moi puisque c'est un numéro normalement que je fais, que je fais pas nécessairement en direct sur un plateau de télé puisque si quelque chose tourne mal, euh, Bon, euh, c'est jamais, <rire> jamais bien. Euh, mais donc on l'a fait et ça, ça a super bien été, puis les gens ont été très impressionnés, on a eu une ovation. Donc ça c'est un moment qui, est, qui était très fort. Il euh, y en a plusieurs. Le premier magicien que j'ai vu dans ma vie, c'est un homme qui s'appelait euh, Michel Cailloux. Je dis il s'appelait puisqu'il est décédé il y a deux ou trois ans. Euh, c'est un français d'ailleurs, un français qui a immigré euh, au Québec et qui avait euh, une émission de, de télé. Euh Voici Michel le magicien à la télé où, il, où il, euh, il enseignait un tour de magie à chaque semaine aux enfants, donc il, il présentait un tour de magie très simple, souvent avec euh, des élastiques, des cartes, euh, le genre de choses qu'on peut trouver à la maison, et ensuite il nous enseignait, il nous disait, ben voici comment vous pouvez faire ce tour de magie, et moi ce sont les premiers tours de magie que j'ai appris, donc ça c'est définitivement un magicien qui m'a qui inspiré, j'en parle d'ailleurs dans mon spectacle. Très jeune, j'ai vu euh, le spectacle de David Copperfield, ça m'a ça bouleversé, à la fin du spectacle il lévitait sur la scène, il se promenait partout, c'était la première fois que je voyais une lévitation aussi aussi convaincante, aussi magique. Ça, ça m'a ça m'a inspiré énormément de voir le professionnalisme, de voir les histoires que David Copperfield racontait dans ses numéros. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et plus récemment, une de mes grandes inspirations, c'est le, le mentaliste Derren Brown. Derren Brown, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, il présente son ses numéros de mentaliste de mentaliste comme de la psychologie. Donc un peu comme s'il était un spécialiste justement de la psychologie humaine, du non verbal donc je trouve que ça rend sa magie très crédible et c'est ce que j'essaie de faire avec la science aussi donc très, son travail est très inspirant pour moi ah, ben C'est sûr que je, je pense que c'est un fléau un peu puisque ça, ça tue un peu le, le marché de la magie euh, évidemment tout, y, y, maintenant les, les jeunes apprennent beaucoup la magie sur Youtube, sur Internet euh, et maintenant les créateurs de magie parfois ne sont pas rémunérés pour leurs idées justement parce que les, les gens, les pirates vont, vont sur Internet chercher gratuitement ces numéros euh, mais en même temps vous savez, pour devenir un bon magicien, il suffit pas de connaître le truc. Donc, même si quelqu'un va choisir gratuitement le truc sur Internet, pour réussir à se faire connaître et à devenir magicien professionnel et tout, euh, il suffit pas de savoir, de connaître le truc. Il faut savoir bien le présenter, il faut être capable de bien le faire. Et ça, on peut pas l'apprendre gratuitement sur Internet. Ça s'apprend en pratiquant, ça s'apprend peut-être avec un professeur, peut-être peut en pratiquant, en allant devant des gens, en faisant de la magie. Donc, c'est certain que si... Si on pouvait changer quelque chose, c'est sûr que ce serait bien d'enlever tous ces tours gratuits sur Internet, mais je crois pas, faut pas avoir peur que ça détruise la magie.